J'attendrai pas demain, j'aimerais que toi tu fasses même Je vais te montrer le chemin et t'accompagner à tout jamais. Elle vient du pays Neymar, elle danse la Macarena Je lui fais des blagues, elle casse des barres. Elle sourit, je perds les pédales. Vébé, ton dribblé, je mens. Elle a beaucoup de plaies dans l'hôpital, tu crèves l'écran. Je t'ai vu dans un film, dans un roman. Dessamé, si j'y vais, ça c'est ma meuf. Dis-moi Dis oui, fais-moi juste tomber la tête. Le le ton cœur et mon cœur. Le le le le, le le, ma gâche du m'amour Le le ton cœur et mon cœur. Le le le ma gâche du mal. Elle va vas-y donne-moi ton cœur, ton sourire mon cœur, Et vas va donne-moi ton cœur, ton sourire ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais Elle va toi moi, ton cœur, ton sourire, mon cœur, ouais Elle veut vivre la vie à l'ocan, Qu'on a dans l'sentendem Ça va trop vite pour moi, espérant Mais je la suis quand même Elle me demande où je veux aller Elle dit dans mes yeux Mes Sons s'est emballé depuis mon ciel est bleu, bébé, ton dribble, je mens. Elle a bon coup de plomb, non? Pépita tu crèves l'écran. Je t'ai vu dans un film, dans un roman. Versailles, si Versailles, c'est ma main pas mon ami. Dis-moi non non, dis-moi oui. Fais-moi juste tourner la tête, laisse, laisse, laisse ton cœur. Elle va y donne-moi ton cœur, ton sourire mon cœur, ouais. Elle va y donne-moi ton cœur, ton sourire mon cœur, ouais. Elle va y donne-moi ton cœur, ton sourire mon cœur, ouais. Comme bébé ton j'te dérèbres, pépites t'as j'te cible. Comme bébé ton j'te dérèbres, Comme bébé ton j'te dérèbres, pépites t'as j'te cible. Comme bébé ton j'te dérèbres, fais-moi juste tourner la tête. Le le le ton cœur et mon cœur le le ton cœur mon cœur se Le le le le tu ton sourire mon cœur ouais tu sourire mon cœur ouais tu ton sourire